Cette année, c'est notre objectif. Nous voulons avoir un million de personnes à travers le monde qui enseignent au moins trois minutes de yoga à une autre personne, à leur famille, ou à un ami, ou à quelqu'un d'autre, ou qui sais-je. Un million de personnes. À qui nous donnerons le titre de Yoga Vira Nous allons vous donner les outils, une vidéo simple, trois minutes. Nous voulons donc engager un million de personnes pour enseigner cette forme simple de yoga à au moins une autre personne. Mais une fois qu'ils connaissent la joie de transformer une vie, je suis sûr et certain qu'ils ne s'arrêteront pas là. Voyez, quoi que nous fassions, écrire un livre, ou cuisiner un plat, construire un bâtiment, quoi que nous fassions, fondamentalement, vous faites tout cela d'une certaine façon pour toucher une autre vie, n'est-ce pas Pour cela, vous devez demander à nos professeurs en trois jours, à cinq jours, ils touchent des vies d'une manière que même les gens qui ont vécu avec eux pendant 25 ans ne les auraient pas touchés. Donc, c'est une bénédiction extraordinaire, parce que lorsque vous offrez à quelqu'un un outil qui va transformer leur vie, à quel point vous les touchez, vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous voulons que des millions de personnes connaissent cette joie. Yoga pour le bien-être Yoga Namaskar. Yoga Namaskar est un système puissant par lui-même. Il active la région lombaire de la colonne vertébrale d'une façon formidable. En fortifiant les muscles qui se trouvent le long de la colonne, il la renforce. Ainsi, quand on vieillit, l'affaissement de la colonne qui cause des écrasements de nerfs n'a plus lieu. Et s'il y a déjà des dommages causés, la meilleure façon de régénérer votre colonne est de faire Yoga Namaskar. Cela apporte des bénéfices à tout le corps. Yoga Namaskar est un processus très simple et complet par lui-même. Pour faire yoga Namaskar, votre estomac ne devrait pas être trop plein. Il faut environ une heure et demie après un repas. Si vous ne remplissez pas cette condition, évitez cette pratique pour l'instant. Ceux qui ont une hernie et les femmes enceintes de 3 ou 4 mois, devraient éviter de pratiquer yoga namaskar. À partir du cinquième mois, les femmes enceintes peuvent pratiquer aussi longtemps que c'est confortable pour elles. Maintenant, nous allons apprendre yoga namaskar. C'est une série en sept étapes. Il va faire la démonstration d'un cycle complet. S'il vous plaît, observez. Tenez-vous debout avec vos pieds écartés de façon confortable et parallèle l'un à l'autre.